Mais tout de suite, les images du match, le voici, ce Burkina Faso, Ghana qui nous a emballé très tôt avec une décision litigieuse de Monsieur Slim. Y avait-il pénalty sur Jonathan Pitropa Pas la faute de John Boy Incontestablement, il y avait un pénalty. Et quand on connaît l'histoire que Pitropa est exclu dans la prolongation à nouveau pour un duel avec son coéquipier à pas de pénalty sifflé par Monsieur Slim. En revanche, là oui, il y a absolument pénalty, mais Gérard, c'est beaucoup moins sûr à la faute de Bakikouné. Donc, non, pas de pénalty qu'il connaît, mais de non, la je... die, pas dans des tigueries. Très clairement, je pense qu'il n'y a pas de pénalty parce que déjà le ballon est parti de la, de la trajectoire du, du but. Ensuite, il est légèrement touché. Je trouve ce pénalty très sévère et l'ouverture du score du Ghana est injustifiée. Mais Wakasso inscrit quand même son quatrième but dans cette canne. Le troisième penalty du réalisme. Dans les pénaltys côté ghanéen. ça n'a pas duré tout le match. Mais là, pour le coup, ça a marché. Les Black Stars poursuivent Asamoa Adjiem, seul, face à Diakité, Daouda Diakité, qui va devenir le héros burkinabé sans doute, avec son arrêt. Mais il est déjà bien présent et il a bien aidé les étalons. C'est vrai qu'après avoir marqué ce but sur ce penalty effectivement, qui n'existait pas, euh, il faut dire que les Ghanéens avaient la possibilité après de... Pour employer une expression qu'on utilise aujourd'hui, tuer le match et malheureusement ils ne l'ont pas fait. Derrière ça pousse, encore les Burkinabés, Étonnant peut-être de domination, parce qu'on voit un Aristide dans bien présent Et finalement c'est le Burkina la meilleure équipe sur cette pelouse même en seconde période, Gérard oui, avec une équipe du Ghana qui, visiblement, a décidé de jouer en contre, donc d'attendre les, les, les Burkinabés et de profiter du moindre contre. Mais le match, c'est le, le Burkina Faso qui l'a emballé. Le tournant, le tournant, c'est le poteau de Diane. On est à euh, un avantage toujours d'un zéro en faveur des, des Ghanéens à, à ce moment-là. C'est le tournant parce que dans la tête, ça change tout. tout pas là, c'est le vrai tournant puisque l'action est bien menée. J'allais même dire, et assez bien concrétisé malheureusement, il a manqué la réussite minimum qui eut permis effectivement à Gian de marquer le but qui aurait consacré la victoire sans doute du Ghana. Celle-ci, elle est bien menée également. Euh, une perte de balle des Black Stars incompréhensible et du réalisme côté, euh, côté Burkinabé. Aristide Bansé ça fait un vu partout. Oui, une mauvaise relance, un bon pressing de, des Burkinabés. Et Bansé qui se retrouve étrangement seul avec le geste parfait. Beaucoup énorme de, erreur de la, la défense de sang froid de oui, énorme erreur de la défense, mais l'équipe du Ghana était en pleine attaque, donc très large, et le pressing a été payé. Regardez, une tentative de Gian, euh, qui n'est pas cadrée, mais surtout le coup de pied de Paul Koulibaly euh, sur l'ancien attaquant du, du stade René. Un Paul Koulibaly qu'on a vu particulièrement énervé ce soir et de mauvais gestes. Mais énervé Mais je ne sais pas s'il était énervé ou si simplement, je veux dire, en lui, euh, un peu ce qu'on appelle parfois un peu le tueur dans une équipe, puisque... Il a commis deux actes qui, à mon sens, les mérité au moins le aujourd'hui. Une belle partie de billard qui n'est pas concrétisée toujours par les Ghanéens, la frappe de Christian Atsou, le joueur de, de Porto et encore un Daouda Diakité, étincelant. Prolongation, euh, c'est compliqué parce qu'on rappelle que l'état de la pelouse de Nelspo n'était quand même pas bon du tout et que les Burkinabés n'en sont pas leur premier match euh, sur le sable. Mais physiquement, ils sont encore euh, frais. Est bien présent. Ce qui est étonnant parce qu'ils ont déjà fait des prolongations le match précédent. Euh, donc euh, ça prouve qu'ils sont physiquement bien préparés et surtout bien en place. La poussée et la frappe d'Afoule. Réponse Burkinabé, Aristide Bansé. On s'arrêtera sur lui. Mais quel, quel joueur en tout cas, quelle puissance. C'est étonnant, Pape. Oui, moi j'avoue que je ne le connaissais pas. Je le découvre à l'occasion de ces championnats d'Afrique. Et il s'est avéré un attaquant puissant puisqu'il a pris la place de Daganou. Et au vu de ses prestations, on peut tout à fait comprendre cela. Geoffroy, c'est un, un très bon joueur qui se révèle. puisque C'est quelqu'un qui joue en, en Bundesliga B, hein, division 2 allemande, euh, qui n'est pas toujours titulaire dans son club de Augsburg. Et c'est lui qui enflamme le match euh, totalement pour les, pour les Burkinabés qui les portent en finale. Y avait-il faute de Nakulma Un pied haut peut-être euh, Obstruction du défenseur ghanéen En tout cas, but refusé. Oui, à mon avis, il y a pied, euh, pied très haut. donc. Euh, pied très haut, et même une crois. faute peut-être. Avant le pied haut, déjà, il y a eu une, une sorte de poussée derrière le dos quand même. Mais sens, refusé. Oui, oui, ouais, je pense que c'est logique là. On est en pleine prolongation si vous nous rejoignez sur euh, Jour de Cannes. Et euh, on est toujours à un but partout. Le Burkina euh, continue de pousser. Encore un mauvais geste de Paul Koulibaly euh, qui euh, s'essuie les crampons. Vraiment sur la cuisse gauche de Diana Samoa. Il aurait dû être exclu Paul Koulibaly. Il aurait dû être exclu. Il ne l'est pas. En revanche, un de ses coéquipiers euh, va l'être. On profite d'une nouvelle tentative d'Aristide Bansé. Et l'arrêt de Daouda le gardien euh, ghanéen. Quelle frappe, quel équilibre là-dessus de danser également, Gérard Oui, le geste parfait, la remise et le geste parfait. Le sauvetage absolument miraculeux de, du défenseur ghanéen sur sa, sur sa ligne. Toujours un but partout. Quel sauvetage euh, d'Afoule, Vraiment un match complètement fou, c'est le plus beau je crois qu'on l'est. En tout cas c'est le plus captivant, c'est clair, c'est celui au scénario le plus rocambolesque et euh, même si Nigeria-Mali euh, a été un superbe match, il n'y a pas eu le suspense, il n'y a pas eu cet équilibre. Ce qui, ce qui est tragique dans, ce, dans cette histoire c'est que c'est le meilleur match et qu'il est troublé par une erreur d'arbitrage, euh, des erreurs d'arbitrage terribles. Est-ce que c'est un scandale La voici parce qu'il y a pénalty normalement sur Jonathan qui 3 pas mais Monsieur Slim l'arbitre ne donne pas de pénalty. Il avertit une deuxième fois dans la rencontre le Rennes, ce qui signifie carton rouge, pas de pénalty et pas de finale pour p C'est le scandale. Aussi. Je pense que même s'il n'y a pas dans le règlement peut-être bon une, une sorte de comité de, de visionnage, je crois qu'en l'occurrence, la, la, la CAF devra observer les images, prendre la seule décision légitime qui s'impose, c'est-à-dire enlever ce carton de p euh, euh, pas et lui permettre de jouer à la finale. Mais pour l'instant, il est bel et bien suspendu. Oui. On poursuit avec une tentative des Black Stars. Là encore, c'est très chaud un hein, partout. 119e euh, minute, mais euh, ce n'est pas cadré. Et finalement, on va avoir droit directement au, au tir au but. Après euh, tous ces essais, une énième frappe d'Aristide euh, Bancé. Les tirs au but, euh, les voici. Nous sommes euh, dans le temps additionnel. La tristesse de Jonathan pas. c'est l'une des images de cette canne. C'est incontestable. La série de tirs au but arrive. Paul Koulibaly on va le suivre parce qu'il a lui aussi sa petite histoire dans la rencontre et dans la série. L'erreur, la première, la plus importante peut-être, c'est celle d'Emmanuel Cloté qui tape à côté. Deuxième pénalty qui n'est pas cadré. Hein. Il y a vraiment un problème avec la pelouse. Oui, je crois qu'il y a un problème avec la pelouse avec les appuis et puis il y a aussi l'émotion qui peut arriver à ce moment. là Quelle émotion, Aristide Borsé, la Panenka oui, je pense que là, à ce niveau-là, ce sont les nerfs qui, qui restent l'alliant, les alliés les plus objectifs du joueur. Et en l'occurrence, c'est vrai que penser il, il a monté en tout cas siens qu'ils étaient solides. Salomon santé échoue sur Daouda Diakite. La joie du gardien Burkinabé, c'est bien la première finale des états unis C'est énorme, parce que même en 98 chez eux, ils n'avaient pas réussi à se hisser en finale. Ils avaient échoué en demi-finale. Et pour le coup, après euh, un match aussi plein d'émotions, euh, oui, on peut dire que c'est extraordinaire.